Bonjour, c'est Franck de Créal Union. Bienvenue dans mon atelier. Qui va se passer dans cette capsule, la vidéo va, va, va démarrer donc je vais euh, revenir sur euh, la partie euh, mise en forme du headrest et des back legs, ensuite sur l'ajustage des rockers sur les, leurs pieds, donc les back legs et les front legs, et perçage des back legs, collage, serrage, desserrage, euh, et puis euh, après bah, vous verrez, ça sera peut-être une surprise, échec, pas échec, ça sera euh, malheureusement ou heureusement une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Sous table avec la fraise quart de rond qui m'a servi à réaliser les assemblages de malouf. Donc je vais m'en servir. Je vais faire un quart de rond sur la partie supérieure du rocker. Donc ici et ici, ici et ici, pour pouvoir avoir une forme assez sympa. Alors forcément ça va faire un rond, enfin un pseudo rond. Alors pour pas me vautrer, j'ai préparé une pièce de bois euh, qui fait pile poil la même section. Un poil de cupré, donc pour voir ce que ça va donner au niveau de la courbure donc euh, je vais tester ça tout doucement alors les puristes vont me dire que j'ai pas mis mon pion ici et ouais, c'est vrai ben, j'arrive pas à le retrouver donc ben, je vais faire ça je vais y aller tout doucement je vais faire en sorte d'éviter le kickback forcément mais normalement sur ce genre de fraises là il n'y a pas de problème donc euh, on va faire très très attention quand même c'est parti mon kiki regardez ce que ça, ce qui va se passer il n'y aura pas de normalement il n'y aura pas de soucis bon voilà vous m'avez vu travailler les pieds euh, enfin les pieds et les rockeurs à la défonceuse alors j'aime pas du tout cette position de travailler euh, pour moi elle est pas du tout confortable elle est limite dangereuse alors j'ai quand même finalement trouvé un pion euh, mais qui n'est pas celui d'origine euh, et travailler sur des grandes longueurs comme ça il y a un certain déséquilibre quand on arrive en bout de pièce de la preuve j'ai eu un petit éclat alors c'est pas bien grave ça va partir dans la, dans la mise en forme du, du pied euh, final ici alors vous, vous le voyez pas mais là, il y a un petit éclat, c'est suffisant pour me faire chier. Euh, je vais être obligé d'adapter ma forme euh, à cet éclat-là. Donc, c'est pas très très grave, mais euh, bon, si j'avais un petit peu plus de temps, je pense que je referais un pied. Ensuite, euh, bon, alors, il y a des accros, bien sûr, hein, quand on s'arrête, quand on reprend à la défonceuse, il y a toujours un coup. C'est pas bien grave, ça va partir au râloir, au petit machin, <rire> au papier de verre, je sais pas encore trop comment. Donc, il me restera à faire un léger quart de rond ici toute la partie basse du, du chair, alors là ça va être simple, il hein, n'y a pas de il n'y a pas de truc comme ça qui vient nous faire chier, les transitions sont un petit peu là pour nous, nous casser les pieds euh, mais bon c'est ce qui va être joli donc on va faire tout doucement ici un petit quart de rond je pense, je sais pas si je vais le faire tout de suite ou pas et, euh, bah, et suite euh, euh, quand vous verrez cette vidéo le salon du bois épinal sera terminé donc j'aurai euh, pas mal avancé sur le rocking Chair. Alors le but du jeu, c'est aussi, euh, alors, je voulais le présenter fini à épinal. Malheureusement, bah, c'était, bah, c'était pas possible. Avec tout ce qui est arrivé dernièrement, euh, mes travaux, euh, l'événement Bosch à Berlin et euh, puis bah, malheureusement euh, <coughs> toutes les conneries à côté, les maladies. Enfin bref, <coughs> vous m'entendez encore un petit peu Voilà, je suis malade. Excusez-moi, j'ai pas mis ma main devant la bouche. Euh, donc. Vous ne verrez pas le rocking chair fini pour ceux qui viendront à Epinal, malheureusement. Vous pourrez le caresser si vous avez envie de le caresser. Hein, la mythe, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne veux pas le savoir. Euh, mais euh, il y aura une grosse partie de la finition de réaliser dessus. Donc, en rentrant en Épinal, je, remets, je me remets à la tâche, bien sûr. Alors, mes deux rockers sont quasiment finis. Il me reste à les ajuster sur euh, le rocking chair, forcément. Ensuite, à faire, euh, vous savez, le laminage entre euh, le pied et puis euh, cette partie-là, la transition, pour que ce soit parfaitement ajusté, avec le papier de verre, l'espèce de cale qu'on doit tirer, là, le truc ultra fatigant. Euh, ensuite, le perçage. Et euh, l'ajustage final et le collage Alors, <coughs> bien sûr, vous ne me verrez qu'en rentrant, enfin bien dans quelques semaines hein, ou Je sais pas quand, on exactement, c'est un petit peu le bordel dans mon atelier Je vous dis, hein, en ce moment c'est la catastrophe Donc veuillez m'excuser si euh, je ne poste pas régulièrement Mais je pense que tout le monde aura compris pourquoi Donc, là maintenant, c'est... Euh... <coughs> rangement atelier parce qu'il y en a partout voilà. dans cette vidéo vous allez voir l'ajustage des euh, rockers sur leurs pieds Alors c'est la même technique que j'avais utilisé pour ajuster euh, les accotoirs sur euh, ces parties là les pieds hauts et puis les, les, les back legs donc encore une fois le papier de verre on tire Alors c'est ultra chiant, c'est ultra long mais qu'est ce que c'est bon Alors j'en avais fait un à certaines personnes m'ont vu le réaliser donc j'ai ajusté ce pied là euh, il m'en reste encore trois à faire, ça va être extrêmement long Donc, Bien sûr, ça ne va pas durer que l'un dans la vidéo Je vais euh, faire ça au plus juste et au plus rapide Alors vous voyez, pour euh, centrer mes patins sur l'assise J'ai réalisé un gabarit avec euh, des, enfin, des coupes à 8 degrés Donc euh, en traçant le centre de ce gabarit là euh, Je euh, m'aligne avec une équerre sur le centre de l'assise du fauteuil. Ça me permet d'avoir une parfaite euh, symétrie sur la position des, des rockers par rapport au, au pied, à l'assise, enfin, pour l'aspect général du siège. Donc, je pense que vous avez tous compris que si je mets un patin dans, dans, avec un angle donné, euh, c'est pas pour rien, c'est pour que ce soit joli. Alors si je mets... Euh, <coughs> Si je mettais un pied dans un sens et l'autre dans l'autre, ça ferait un petit peu dégueu et le but du jeu c'est que ça se balance et qu'on ne tombe pas en arrière, donc plus c'est centré, mieux c'est. Alors le but du jeu d'avoir aussi mis ce gabarit, c'est pour pouvoir reprendre les coupes qui sont merdiques. Alors là vous voyez il y a un petit peu de jour, il va falloir que je utilise la technique du papier de verre comme je vous avais montré dans une précédente vidéo. Donc je vais m'amuser à reprendre tout doucement le pied pour qu'il vienne parfaitement s'aligner sur le tra la transition. Alors pareil euh, sur les pieds avant et sur les deux autres pieds derrière. Alors, comme vous pouvez remarquer, j'ai dû mettre, euh, j'ai dû m'adapter. J'ai dû faire une cale supérieure euh, avec euh, des entailles pour pouvoir euh, venir en, en serrer mon, mes rockers pour pas qu'il bouge quand je vais devoir attaquer la partie avant donc euh, si ça commence à bouger dans tous les sens, l'assemblage le, il sera pourri donc euh, ben, comme on dit chez moi, pas de couilles, pas d'embrouilles on prend le maximum de précautions et on travaille doucement pour avoir une jonction le plus net, la plus nette possible par C'est très très dur parce que la tension du sergent fait que la pièce de bois plaque sur le pied. Ah, ça fait faire du sport. Mais c'est ça que c'est bon. Oh putain. C'est ça que c'est bon mais ça fait mal. le joint est parfaitement ajusté euh, je ne pense pas que je puisse passer une feuille de papier je vais tester alors je ne sais pas comment ça fait d'épaisseur une feuille de papier mais effectivement ça passe pas donc mon ajustage j'ai aux petits oignons non le papier store non ça passe pas donc c'est bon mon ajustage est parfait. Euh, il m'en reste deux à faire. Alors, euh, bah, je vous garantis que c'est un peu long, mais bon, euh, plus c'est long, plus c'est bon, comme dirait euh, Tata à euh, On va faire ça tout doucement parce que j'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie de faire de boulettes, et puis, euh, puis c'est tout. Voilà! Bon, c'est reparti, vous voyez, il y a encore pas mal de matière à enlever ici. Donc, ben, on va donner du papier de verre. Ça va être long, mais bon, on n'a pas le choix. peu de tension mais c'est pas grave alors là c'est parfaitement ajusté euh, je pense que là il me restera plus qu'à percer le trou euh, pour passer la vis alors rien de spectaculaire je sais pas avec quoi je vais coller soit de la colle à bois soit de la deux composants j'hésite encore j'ai peur que la bicomposante casse euh, enfin je sais pas je vais je vais, je vais réfléchir un petit peu transitions sont ajustées sur les pieds alors euh, je vais les contrôler euh, individuellement en, déta en détachant les serre-joints pour voir ce que ça donne donc je reviens sur mon sur mes deux rockers, sur les parties arrière au niveau des back legs je vais devoir percer un trou pour y passer une vis en tout état de cause je vais devoir percer donc mon rocker pour que je puisse passer une tête de vis, ensuite le trou bien sûr pour passer la vis dans le bois et ici faire un arme en trou dans le, front, le back legs pardon. alors je vais percer mon trou ici en incluant un fraisage assez profond pour y mettre ma tête de vis euh, comme sur les vidéos précédentes je vais y mettre une fausse cheville pour pouvoir combler le trou et que ça soit un petit peu plus esthétique même si ça se voit pas tête de vis. Les vis rentrent parfaitement dans les back legs, euh, maintenant je vais vérifier que ma cheville est suffisamment costaud pour pouvoir supporter euh, les charges qui vont être exercées, enfin les forces qui vont être exercées sur la partie avant. Donc euh, je sais pas très bien comment je vais me démerder mais bon je vais le faire parce que j'ai pas le choix de toute façon. Alors soit j'augmente le diamètre de la cheville en perçant un peu plus gros et euh, en espérant pas me foirer, soit je laisse comme ça et j'ai un risque de casse dans le futur. Alors je ne sais pas. Euh, je vais réfléchir un petit peu, mais dans, dans tous les cas, le collage se fera je pense euh, là dans la foulée. Mais c est, c est, c est, c est, en fait c'est imminent. Bon c'est parti. Euh, collage des rockers sur leur emplacement. Donc ça sur les back legs et sur les front legs. Euh, à ce stade du projet, je n'ai plus le droit à aucune erreur Alors une fois que c'est collé, c'est collé Si ça pète, ben, ben je l'ai dans le cul euh, Et je pense que je l'aurai bien profond Donc, euh, c'est parti Je touche du bois Normalement ça devrait bien se passer Mais on ne sait jamais Donc 24 heures de serrage, vous voir un peu plus euh, Pas de couilles, pas d'embrouilles, ok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 ça y est vous voyez c'est complètement collé, il n'y a plus qu'à enlever la colle parce que encore une fois j'ai fait le goré. Euh, 24 heures de séchage, de serrage et euh, tout devrait bien se passer. Par mesure de sécurité je vais rajouter un serre-joint sur l'arrière et après Adienne que pourra. Donc voilà partie avant arrière collée, à l'avant chevillé, à l'arrière vissée. Alors ne me demandez pas pourquoi mais c'est comme ça. Euh, pourquoi des vis à l'arrière et pourquoi une cheville à l'avant J'en sais strictement rien. J'ai pas trouvé de réponse à ce sujet là. Encore une fois, une histoire de solidité, certainement. Euh, dans tous les cas, c'est serré pendant 24 heures, voire 48 heures. 24 heures, ça suffira largement. Euh, je vais éviter toute contrainte dessus, c'est sûr. Pendant 24 heures, comme ça, il n'y aura pas de couilles. Euh, maintenant, euh, bah, je vais me détendre un petit peu le slip tranquillement. Je vais certainement me boire une petite binous et euh, je verrai. Peut-être que je vais me faire un petit Battlefield 1 pour les, les gamers. Là, moi je suis un petit je suis un gros geek, j'ai 40 balais, je joue à la console. Donc si ça vous intéresse, euh, demandez-moi mon gamer tag, je vous le filerai. J'ai dû rajouter quelques kilos. Il commence à être lourd le gaga on est très, très, très près de la fin de la réalisation du rocking chair. Là, je peux vous dire que je suis assez content de moi, parce que... Et c'est très rare, parce que je pensais pas en arriver ici, à cette étape-là. Euh, je pensais que j'allais abandonner largement avant. Alors, c'est déjà la fin de cette euh, 13e ou 14e vidéo, je sais plus. Euh, bon, Comme vous le voyez, ça se bascule parfaitement. Il n'y a pas de souci. Tout a l'air d'être... Euh, Correct pour l'instant. Euh, on verra à l'usage, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Euh, il faut que je vous fasse encore une ou deux petites vidéos quand même, parce que vous allez vous avez l'air d'avoir aimé ça. Euh, en tout cas, si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, des remarques positives ou négatives, comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, c'était Franck de Créolignon